Cette maladie, parle de cette maladie, déclare que c'est la santé, déclare que c'est la santé, déclare que c'est la, la santé, au nom puissant de Jésus Christ, là où vous êtes, peu importe, au nom puissant de Jésus Christ, par la cause de vos ancêtres, par la cause du Saint-Esprit, maintenant, je déclare que vous êtes localisé. L'ancien des guérisons vous localise maintenant. La puissance et la main divine de Dieu vous localisent. Vous êtes guéri dans le nom puissant de Jésus Christ, vous êtes guéri, peu importe le nom l'appellation de cette maladie. Ah! On a dit, on a dit depuis longtemps que tu vas souffrir. On a déjà déclaré sur ta situation, que non, tu vas rester comme ça, infirme. Tu vas rester infime. Tu vas, tu vas rester infime. Tu ne vas plus jamais, tu ne vas plus jamais. Ah, moi je m'en fous de connaître. Je m'en fous de connaître l'appellation de cet ennemi. Je m'en fous de connaître comment il s'appelle. Je m'en fous de connaître qui a, qui a déposé. Parle comme je parle. Je m'en fous de connaître même d'où il sort. Mais une, une seule chose, je déclare, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, En fous toi de l'ennemi, En fous- toi de l'ennemi, je m'en fous de connaître ton nom, je m'en fous de connaître ton appellation, je m'en fous de connaître d'où tu sors, je m'en fous de connaître même qui tu es, tu n'as aucun pouvoir sur ma santé, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Toi roi, toi reine. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Pose la main. C'est un acte prophétique. Marabado, chez Santa, Rababa, Santa. Prophétise sur ta vie. Pose ta main là où tu as mal. Pose ta main où tu es malade. Déclasse ta vie. Déclasse ta santé. Ribabo, shetelebo, Santa, rababa, santa, ribo, talabada, chata. Prophétise sur ta vie. Je ne t'entends pas parler. Ah Seigneur mon Dieu, mon roi. Je déclare maintenant Je déclare par le mandat Et sur le manteau du Saint-Esprit Éternel mon Dieu mon roi Sur l'accord de vos ancêtres Je déclare maintenant Tout ce qui n'est pas de Dieu dans vos vies Tout ce qui n'est pas de Dieu dans vos vies Peu importe là où vous vous trouvez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 Tu reçois ta guérison, par ton amène tu reçois ta guérison Écoutez, ceux qui ont les bouteilles d'eau, prenez une bouteille de là où vous êtes Prenez une bouteille de là où vous êtes Cherchez une bouteille d'eau Malala, babado, chetele, bro, santa, rababa, santa sente le beau santa, rababa, santa Rabado, chetele, bro, santa, labado, chetele, bro, santa vous avez pris une bouteille d'eau, vous dites j'ai ma bouteille d'eau, écrivez j'ai ma bouteille d'eau, écrivez j'ai ma bouteille d'eau, ou bien vous écrivez j'ai l'eau, j'ai de l'eau, j'ai de l'eau à ma disposition, j'ai de l'eau à ma disposition. Afin qu'on commence l'acte prophétique Prenez une bouteille d'eau Prenez une bouteille d'eau Ah tu n'es pas venu voir ma tête Ma tête n'est pas ta bénédiction Ma tête là ça n'a rien à voir avec ce que tu cherches Ce que tu cherches là c'est ton miracle C'est Dieu que tu cherches C'est ta bénédiction et sa tête délivrant ce que tu cherches Alors prends une bouteille d'eau Tu as ta bouteille d'eau tu dis j'aime ma bouteille d'eau Écris ma bouteille d'eau est là Ma bouteille d'eau Écris simplement l'eau L'eau, l'eau, l'eau, j'ai de l'eau Ceux qui ont les bouteilles d'eau prenez prenez. prenez bouteille d'eau si vous avez du sel prenez également du sel prenez également du sel prenez le sel prenez le sel vous avez du sel que ce soit le sel de cuisine prenez du sel prenez du sel dans votre maison là vous avez du sel prenez du sel prenez du sel prenez du sel prenez du sel prenez du sel ah Ribaba chanta, Labado C'était Ribaba Santa. Ce n'est pas ma tête que tu es venu voir. Ah si c'est ma tête que tu es venu voir. Ah Labado chete. Ce n'est pas moi qui appartient la gloire. C'est à Jésus qui appartient la gloire. C'est à Dieu qu'appartient la gloire. C'est à Dieu qu'appartient la gloire. Ce n'est pas ma tête que tu es venu. Prenez votre bouteille d'eau. Voilà une bouteille d'eau. Prenez votre bouteille d'eau. Prenez votre bouteille d'eau. Si tu as du sel, prends ton sel. Prends ton sel là où tu es. Prends ton sel là où tu es. C'est un acte prophétique Vous allez voir la puissance de Dieu qui va se manifester La puissance de Dieu qui va agir dans vos vies maintenant Santa, Tu vas arrêter cette bouteille d'eau Tu vas arrêter cette bouteille d'eau à main. lève-la Arrête-la avec tes deux mains Tu vas respirer Tu vas enlever toute pensée négative dans ta tête Tu vas enlever toutes tes pensées négatives Tout ce qui fait abstraction entre ce moment c'est un acte prophétique. Ribabo santa rababa. Rabado santa. Ribaba Santa. Tu vas déclarer, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, par l'accord du Saint-Esprit, par l'accord de mes ancêtres, car tu as promis à mes ancêtres et à mes pères, Jacob, Abraham et Moïse, que j'hériterai. De la je suis de la prospérité et j'hériterai les meilleurs fruits. Je mangerai les meilleurs fruits. Je déclare maintenant, Seigneur, par ton nom, Seigneur, que tu bénisses cette eau maintenant. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Rabadochete, je déclare que par cette eau, toute forme d'impureté dans mon corps, toute forme de négativité dans mon corps disparaisse. Je déclare par cette eau, j'ai la béni par ton sang et par ton nom, le nom puissant de Jésus-Christ que tu es. Ribabo sete chantalabado sete. Toute forme d'impureté, toute forme d'impureté, toute dépôt que l'ennemi a placé dans ma vie, dans mon corps, je déclare que par cette eau. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, je suis libéré. Par cette eau, je suis libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ, déclare, déclare maintenant, déclare que par cette eau, cette, eau. Cette, eau. cette eau, relâche toute forme de bénédiction dans cette eau, relâche toute forme de bénédiction dans cette eau, relâche toute forme de bénédiction dans cette eau, toutes les bénédictions. Ah, toi qui as les trompes bouchées, toi qui es longtemps bloqué, qui a été longtemps bloqué. Toi qui es malade, je parle sur toi. Parle de ta maladie sur cette eau. Déclare que par cette eau tu es guéri. Déclare que par cette eau tu es purifié. Déclare que par cette eau tu es enlevé. Tu n'es pas venu voir ma tête. Je parle à tous ceux-là qui sont en train de me regarder avec et qui prient avec les paroles, je ne t'entends pas prier. Prie avec ta foi. Prie avec ton cœur. Car c'est la foi qui est le carburant de ta prière. C'est la foi qui est le carburant à l'accomplissement la de ton miracle divin. Ali banto, ribo chanta. Si tu crois, tu verras ma gloire, il a dit. Si tu crois, tu verras ma gloire, il a dit. Déclare sur cette eau. Je ne t'entends pas prophétiser sur cette eau. sente le bochanta, chanta. baba santa. Ribabo sente. Par cette eau, je lave ma maison. Je lave ma famille. Comme je bénis cette eau non puissant de Jésus Christ, je déclare que toute forme d'impurité est ôtée. Pas ton Amen. J'entends pas, je ne vois pas ton Amen. Écris Amen. Écris Amen. Écris Amen. Écrit Amen. Oui. Je déclare maintenant. Levez vos bouteilles. Levez vos bouteilles. Je vais clôturer cette. Eau. Levez vos bouteilles. Bien. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père. Ne regarde pas le péché de tes enfants car ils t'ont demandé pardon, Seigneur. Ils t'ont demandé pardon, ce sont des pauvres pécheurs. Père, que ta miséricorde soit sur leur vie. Efface, Seigneur, l'heure de toutes les transgressions, toute forme de péché consciente et inconsciente qu'ils ont fait dans leur vie. Père, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce ton mandat et par ton alliance, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, et par l'accord de les ancêtres et mes ancêtres au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que la bouteille dont ils tiennent dans leurs mains, Seigneur, soit Seigneur d'un miracle. Père, toute forme de maladie, tout dépôt que l'ennemi a mis dans un Kali Balochete, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que par cette eau ils seront libérés. Je déclare que cette eau est la source des bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus je bénis cette eau. Je bénis cette eau dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu es avec ta Bouteille d'eau. J'envoie la bénédiction de, de Dieu sur cette eau. J'envoie la bénédiction de dessus cette eau. Je déclare que cette eau est bénie dans le sang de Jésus Christ. Par le nom de Jésus Christ. Je déclare maintenant que la main de Dieu localise cette eau et que cette eau soit ta source de guérison. Que cette eau soit ta source de bénédiction. Que cette eau soit ta source de guérison. Que cette eau soit la source de bénédiction. Au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ tu vas prendre cette eau tu vas boire maintenant avant de boire dis Seigneur avec foi et prophétise sur ta vie comme je bois cette eau Seigneur je viens t'enlever toute impureté toute maladie toute chose qui n'est pas de toi tout serpent, tout bois Seigneur je déclare que cette eau est ton sang je déclare que tu es mon Seigneur et souvent répète ce que je dis je confesse et je déclare que tu es mon Seigneur et Sauveur. Je viens enlever toute forme d'impureté en ton nom, dans mon âme et dans mon esprit. Tout serpent, toute captivité de l'ennemi, dans ma pensée. Père, je déclare comme je bois cette eau. Par cet acte prophétique, et par ton nom, et par ton nom, et par ton nom, le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis libéré, je suis libéré, je me libère. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Tu vas boire cette eau. Eh bien cette eau, quand tu te laves, pour ceux qui connaissent avec le sel et de l'eau, quand tu te laves, prends cette eau, ajoute encore sur cette eau. Et quand tu veux, tu, tu bois constamment. Tu bois constamment cette eau. La quantité n'est pas la guérison. Tu peux boire un peu, un peu à chaque fois. Soyez bénis. Tu vas prendre ton sel. Tu vas lever ton sel là où tu es. Si tu as le sel, tu dis sel. Si tu as ton sel à main, tu dis sel. Si tu n'as pas le sel de mer, tu prends le sel de cuisine. Peu importe le sel que vous avez, si tu as ton sel, dis sel. Si tu as ton sel, dis sel. D'accord. Tu vas déclarer. Lorsque je vais compter de 1 jusqu'à 3. Tu vas prophétiser dans ce sel. Parce que tu es le sel de la terre. Toutes tes relations, tu es le sel de ta famille. Tu es le sel de cette terre. Tu es le sel de ta vie. Tu es le sel de toutes tes relations. Tu es le sel même dans ton travail. Sans toi là, il a dit Vous êtes le sel de la terre. Si le sel de la terre perd sa saveur, qu'adviendra-t-il Restons la saveur de ta vie par ce sel. Prophétise sur ta vie. Je déclare maintenant au nom puissant de Jésus-Christ que tu es le sel de la terre. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tu es le sel de la terre. Lorsque je vais compter de 1 jusqu'à 3, tu vas prier là où tu es, avec foi, avec ton cœur. Parce que Dieu regarde le cœur. Si tu veux, tu pleures. Parce que Dieu est même sensible aux larmes. Tu en as marre de cette situation. Arrête ton sel là où tu es. Arrête ton sel là où tu es. Rabado chante le bro santa Rabado Shinte. Ribaba santa labado shinte. Rababo sente le bro Les gens de Facebook Arrêtez vos sel. Ceux de Zoom, arrêtez vos sel. Libanto sente le bro santa Labado Un Et deux Et trois, prophétisez sur ta vie Déclare sur ta vie. Je suis le sel de la terre. Tu prononces ton nom. Moi, Taoukam, Sika, Pigeon, Gaïtan. Je restaure la saveur de ma vie. Je restaure la saveur de ma vie. Je restaure la saveur de mes finances. Je restaure la saveur de mon foyer. Par ce sel, je déclare que je suis le sel de la terre. Je déclare, Seigneur, parce que tu as dit que je suis le sel de la terre. Je déclare que, Seigneur, je suis le sel de toutes mes relations. Je déclare que je suis le sel de ma famille. Je déclare que je suis le sel de ma vie. Je restaure la saveur de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 Prophétise sur ta vie, toute forme de prophétisation. Prophétise sur ta vie avec foi. Prophétise sur ta vie au nom puissant de Jésus Christ. Je précise toujours avec foi ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des paroles. Dieu ne regarde pas les mots, Dieu ne regarde pas les paroles. Parce que même le païen prononce des paroles. Alors prophétise sur ta vie avec foi, avec foi, avec foi, avec, foi. avec ton cœur. Parce qu'il est sensible au cœur. Un cœur pur, un cœur sincère. Les prières qui montent à Dieu comme de l'encens. Ce sont des prières sincères, ce sont des prières avec cœur pur, des prières avec foi. C'est la foi qui est le cadre de ta prière. Sur l'accord de vos ancêtres, sur l'accord du Saint-Esprit, je déclare que tout ce que vous êtes en train de prophétiser maintenant est accompli. Je déclare que tout ce qu'ils êtes en train de prophétiser maintenant est accompli. Je déclare que le sel que vous tenez dans vos mains restaure votre vie. Je déclare que le sel que vous tenez dans vos mains restaure votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-, -Christ, au nom puissant de Jésus -Christ. Christ. Rabado, ché, santa, rabababa santa. Ah, parle sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Ah, ton amène détermine ton accomplissement. Ton amène provoque ton accomplissement. Ton amène provoque ton accomplissement. Ton amène provoque ton accomplissement. Malaribo chanta, labado sante, ribo santa, Ah, labado sente. Ce n'est pas ma tête que tu es venu voir. Ce n'est pas ma tête que tu es venu voir. Ah, libo santa, rabado. Ce n'est pas un homme que tu cherches, mais c'est Dieu. Ce n'est pas moi que tu cherches, mais c'est ta délivrance, c'est ta guérison Prophétise sur ta vie Prophétise sur ta vie Prophétise sur ta vie Ah déclare, je suis le sel de la terre Je suis le sel de la terre Je suis le sel de la terre Au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Christ Amen Je viens sceller Déclare, déclare, déclare C'est face. Non, ça, tu regardes. Je veux en fait que tu... Je veux enlever... Ok, j'enlève les, les, les, les déceptions. des... Rabadoche Télébo Santa Rababa. Déclare, déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare, déclare, déclare. Rabadoche Télébo Santa Rababa. Rabado Sén Télébo Santa. Déclare sur ta vie, déclare sur ta vie. Restaure, je suis le sel de la Terre. Je suis le sel de la Terre. Je restaure mes finances. Je déclare. Rababo Shente, ah Shente, Résika Amora, Rababo Shente, ton amène détermine ton accomplissement. Épiphanie, sois béni, ton amène détermine ton accomplissement. Ah Marie Geneviève, à tous ceux qui sont connectés, Amen. Pour Je prophétise sur votre vie, par l'accord de vos ancêtres, et par l'accord de mes ancêtres, et par l'accord du Saint-Esprit, par le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que cet acte prophétique, au nom puissant, de Jésus Christ est béni, est accompli, est scellé dans le nom de Jésus Christ. Je déclare que vous êtes le sel de vos familles, vous êtes le sel de cette terre, que la saveur soit votre portion. Je restaure la saveur de votre vie, je restaure la saveur de vos finances, je restaure la saveur de votre paix. Je restaure la saveur de votre joie, de votre bonheur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe le nombre de cardinaux qu'on a mis dans ta vie. Je déclare que par ce sel, tu es lavé, tu es purifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle cela dans le nom de Jésus-Christ. On va, on va sceller trois fois dans le sang et dans le nom de Jésus-Christ. Trois fois et dans le sel. Dans le nom et dans le sang de Jésus Christ Quand je dis une fois, vous criez le nom de Jésus Une fois, le nom de Jésus Christ Par son sang et pas son nom Deux fois, le sang de Jésus Christ Par son sang et pas son nom Trois fois, le sang de Jésus Christ Par son sang et pas son nom Tu vas crier encore très fort Je celle, ceci, par le sang de Jésus Amen Amen, Amen Et eh bien ce sel Tu vas te laver avec Écoutez Amen. Amen, amen. On va venir sur ça après. Amen, amen, amen. Rabado chetelebo santa, rababa santa, ribabo chetelebo santa, rabado chete que ribo santa. Ah ton amen détermine ton accomplissement. Ce n'est pas ma tête que tu cherches. Ce n'est pas ma tête que tu es venu voir. Ce n'est pas ma tête. Si c'est ma tête et mes cheveux que tu, tu es venu voir, et ce sont mes lunettes. Si c'est quoi que tu es venu voir sur moi Ce n'est pas ça. Ton amène détermine ton accomplissement. Ton amen, Je n'entends pas et je ne vois pas ton amen. Ribobo, chata, labado, ribaba, santa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens sceller cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. On va sceller cette prière. Trois fois par le sang de Jésus. Trois fois par le sang de Jésus. Quand je vais compter de 1 jusqu'à 3, on va sceller trois fois par le sang de Jésus. Et c'est euh, la façon dont vous sceller. Je parle toujours, j'insiste sur la foi. J'insiste sur la pureté du cœur. Un cœur sincère, un cœur qui vient à Dieu avec toute humilité. Un cœur qui veut vraiment euh, sa, sa bénédiction, qui veut sa restauration, qui veut sa, sa, sa, sa, que sa vie change. Alors, viens, avec, viens vers Dieu avec ce « Amen ». Ce Amen glorieux. Ce Amen glorieux. Rends-lui toute la gloire par ce Amen. Car nous scellons cet acte prophétique. Nous scellons cette prière par ce Amen. Quand je vais compter de 1 jusqu'à 3, vous allez dire Amen trois fois. Quand je vais compter de 1 jusqu'à 3, vous allez dire par, le, dire par le sang de Jésus trois fois. On va commencer par le, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Une fois, au nom de Jésus-Christ, deux fois, au nom de Jésus Christ Trois fois, au nom de Jésus Christ On va sceller cette prière encore de nouveau Par le sang de Jésus Christ C'est cet acte prophétique et Tout ce que nous venons de faire Par le sang de Jésus Christ Et par l'accord de vos ancêtres L'accord du Saint-Esprit L'accord de mes ancêtres Que ceci est accompli Ceci est accompli Ceci est scellé Au nom puissant de Jésus Christ Une fois, le sang de Jésus Deux fois, le sang de Jésus Trois fois, le sang de Jésus Amen. Ton amène détermine ton accomplissement. Ton amène détermine ton accomplissement. Ton amène détermine ton accomplissement. Amen. Bien. On va parler de quelques choses sur l'accord de, la de notre reine Jocelyne. Voilà. C'est celle qu'on vient de bénir. Et cette eau, c'est un acte prophétique. C'est un acte prophétique. Cette eau et ce sel, vous pouvez décider de mélanger cette eau à ce sel, juste un peu, quelques pincées de sel dans votre eau, vous versez au centre de votre maison, tout en déclarant par vos prières que vous avez déclaré dans votre maison les forces qui appartiennent à des forces qui agissent dans votre quartier, qui manipulent votre quartier. Il y a des gouverneurs dans chaque quartier, des gouverneurs de sectes, de sorciers qui manipulent vos enfants, qui manipulent. Oui. Vous prenez cette eau, vous lancez, vous, vous priez, vous déclarez, vous versez au centre de votre maison. Amen. Voilà. Maintenant, euh, je vais en venir. Pour cela, vous avez vu ce sel? Vous avez vu ce sel. Bien. Maintenant, il y a du sel sang de Jésus. Il y a du sel de gloire. Ça restaure la saveur. La reine vous a montré, on vous a montré à l'éditique Académie. la reine vous parle tout le temps, notre reine nous parle tout le temps et vous montre des sels. Écoutez, vous vous plaignez des problèmes, vous vous plaignez des situations de votre vie, vous vous plaignez Ma vie ne marche pas, mon foyer ne marche pas, mais un simple astuce qu'elle vous donne à concocter pour votre situation. Vous négligez, vous négligez. Je m'adresse à gens de Facebook, je m'adresse aux gens de Zoom. Dans la Bible, il y a eu des sacrificateurs. Élie est un prophète sacrificateur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des selles. Il y a des kits. Vous, aurez, vous, vous comprendrez, vous voyez tous les jours. Euh, vous voyez tous les jours les postes. Et tout. Il y a des kits, est kit attractions. Il y a des kits déblocage simple, déblocage plus plus. Pour ceux-là qui ne connaissent pas les conditions spirituelles, pouvez vous pouvez prendre des consultations. Vous prendre des consultations. Vous ne savez pas la, la, la, la, vos problèmes. Vous voulez prendre quelque chose mais vous ne connaissez pas quoi prendre, parce que vous ne connaissez pas... Parce que c'est bien la, la consultation, c'est pourquoi C'est pour connaître la source de vos problèmes. Parfois, vous prenez des kits, mais vous ne connaissez pas peut-être que... Il y a certaines fondations, il y a certaines euh, choses que vous devez accomplir, peut-être certains dons que vous devez faire au village, mais vous ne connaissez pas, peut-être X s'est fâché. Alors, voilà pourquoi des consultations. Pour connaître, pour ceux qui ne connaissent pas la localisation, comment se situer, quoi prendre, consultez-vous. Il y a des lavages. Il y a les lavages de semaines. Il y a les lavages de mois. Il y a les lavages de début de mois et de fin de mois. OK Voilà. De quoi nous parlons Voici ce sel. Voilà le sel. les différentes qualités de sel. Vous les avez dans tous les pays, que ce soit au Canada, aux états unis partout. Vous avez tous les différentes qualités de sel. Mon esprit me dit qu'il y a des gens qui sont en train de dire que, OK, c'est quoi ces trucs, et c'est quoi ces trucs, c'est quoi ces trucs encore. Écoutez, tu n'es pas connecté ici pour rien. Tu n'es pas venu là pour rien. Ta bénédiction, ta guérison, ça n'engage que toi. Je vais être direct. Voilà des selles. Voilà différentes qualités de sel. Voilà. Il y a des kits de fondations. Vous voyez les fondations, Kits attraction pour l'attirance. Il y a des kits de déblocage. Plus, plus et des blocages simples Il y a des lavages Pour ceux qui sont nouveaux dans la page Prenez le temps de regarder Prenez le temps de regarder Prenez le temps de regarder Soyez bénis abondamment L'Esprit me dit qu'il y a beaucoup de personnes Qui ont été bénies en ce jour Beaucoup de personnes Beaucoup de personnes Beaucoup de personnes Beaucoup de personnes, beaucoup de personnes, beaucoup de personnes ont été bénies en ce jour Beaucoup de personnes. Beaucoup. Maintenant, quand on vous achetez un kit, vous achetez un produit, Accompagner ça par des jeunes, j'ai reçu le témoignage d'une sœur. Je ne vais pas prononcer son nom. Elle a, elle, elle a pris son Donne-moi tout. Elle a fait euh, l'astuce que la, la, la reine a donnée euh, avec euh, l'huile rouge, le sel et la cendre. Elle avait montré cette astuce. Elle a fait ça, elle a, elle a, dès qu'elle a fait cette astuce, elle a pris ses produits, tout d'un coup, sa vie, a été commen... sa vie a commencé à, on dirait, que ses portes sont fermées. Elle m'appelle, elle me dit, j'ai l'impression que mes portes sont fermées. Depuis que j'ai fait ça, c'est comme c'est fermé. Oui, ça c'est le signe de l'accomplissement. Lorsque vous arrivez devant le coffre à ouvrir, il y a ça. Parce que l'ennemi, va vous faire quoi? Il va vous faire avoir peur. Euh... Accompagnez votre kit par des jeûnes. Si vous avez pris un kit et que vous ne savez, vous connaissez déjà comment l'utiliser, ou vous avez commencé l'utilisation de ce kit, c'est que je lui ai dit, faites des jeunes. Elle a fait son jeûne de trois jours à sec. Elle a utilisé ses produits. Elle a utilisé son, son donne-moi tout, tout, tout, son kit, tout, tout. Ces portes qui, ont été, ces portes qui étaient fermées à l'aéroport et eh bien ça s'est ouvert, elle m'a appelé, écoutez, ça va très mieux, je viens de casser mon jeûne et tout, et tout, et tout, euh, j'ai euh, reçu patati, patata, euh, c'est que euh, le colis que je voulais avoir à la repos, ça, ça a donné, voilà, voilà, voilà, la personne qui me devait tel nombre d'argent, il m'a appelé de lui-même, il m'a dit, je viens, tu es à la maison Oui, j'arrive, écoutez, ça ne ment pas, vous prenez un kit, vous accompagner par votre jeûne, et tout ce que vous faites doit être... tout ce que Quand on parle de spirituel, tout ce que vous avez à faire, ça doit être spirituel. Ça doit être... Vous devez prendre ça au sérieux. Parce que tout ce qui vient d'en haut là, tout ce que vous avez là, vous pensez que c'est votre intelligence, c'est pas votre intelligence, mais ça vient de Dieu. C'est Jésus qui vous donne ça. C'est Dieu qui vous donne ça. C'est Dieu qui vous donne ça. Ce n'est pas votre intelligence. Alors quand vous prenez un moment spirituel, vous prenez des kits, vous prenez des jeûnes, vous accompagnez avec... Et quand vous accompagnez avec, vous aurez la manifestation. Vous aurez votre délivrance. Tout c'est prophétique. Rien n'est donné au hasard. Ceux qui vont dire, parce que ici, l'esprit me dit qu'il y, y, y, y, y, y, y, y a des décepticons. Il y a des personnes qui disent Ah, oui, l'argent, l'argent. Écoutez. Je vais vous répéter encore une fois de plus. Le Didiga Academy n'est pas là pour l'argent. Et nous ne boostons pas nos pages. Nous ne faisons rien de pareil. Ok? Toute personne qui est connectée, toute personne qui vient à vous, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux recevoir ta bénédiction, il y a une déceptique qui est en train de te dire, que, ah les trucs là, les trucs là. Écoute ton esprit. La conviction que Dieu te donne, ça vient par la paix intérieure. Il y a une forte paix que tu ressens à l'intérieur de toi, qu'il faut faire ce truc. Il y a une forte paix que tu ressens à de toi, qu'il faut faire ce truc. Rien n'arrive au hasard dans la vie. Les hommes ne se rencontrent pas pour rien. Même tes ennemis ne sont pas là dans ta vie pour rien. Arrêtez de vous voiler la face. Quand vous prenez de la spiritualité, lorsque vous comprendrez, pour ceux qui sont nouveaux, que c'est la spiritualité qui est la base du monde, vos portes vont s'ouvrir. Oui, parce que tout vient spirituellement avant de se matérialiser. C'est comme, comme, comme un, un truc. Dieu, porte, Dieu envoie un ange avec ton paquet. Il descend. Il combat d'abord les forces obscures, pas tes prières bien sûr. C'est pour ça qu'on dit la prière, c'est le carburant à vos bénédictions. Il envoie ton paquet par un ange, pas ses envoyés. Ils arrivent d'abord pas ta prière, c'est la prière qui donne le carburant à l'arrivée de ta bénédiction. Il combat d'abord toutes les forces qui sont bloquées, qui, qui combattent ta vie. Il arrive maintenant, il te donne ton paquet. Est-ce que vous comprenez ça? Tu dors, tu es paresseux, on te demande de faire un truc, tu es paresseux. Mais tu viens tous les jours, ma reine, ma reine, ma vie, c'est ceci. Ouais, je te suis depuis, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas ceci. Écoute, quelqu'un qui cherche l'argent ne vient pas donner les astuces. Vous savez comment la reine est combattue? Vous savez comment elle est combattue? Que pourquoi tu te montres ça aux gens? Pourquoi tu montres ça aux gens? Juste les petites astuces qu'elle vous donne, vous ne mettez pas en pratique. C'est pleurent l'argent. Si on voulait l'argent, on ne montait pas ces astuces. On mettait tout en vente. Moi, je parle honnêtement et véridiquement. Ce n'est pas parce que, parce que, parce que. J'ai la crainte de Dieu. Juste les astuces. Tu ne mets pas en pratique. Tu penses que quelqu'un va se... Il va, dire, il va se jeter dans l'eau, il va dire, Seigneur, viens me sauver. Dieu envoie un bateau. Avec des gens, il va dire non. Ce n'est pas Dieu seulement qui a envoyé ça. Je vais attendre. Donc, Dieu va descendre en personne, te sauver. Dans l'eau là, il va te sauver en personne. Il va descendre, il va marcher, tac, tac. Il va arriver, il va te sauver. C'est ça non? C'est ça? C'est la spiritualité qui fait le monde. D'autres, oui, oui, vous dites, ça ne change pas. Pourquoi ça ne change pas? Ça ne change pas à cause de votre cœur. Il ne suffit pas d'être spirituel, mais regarde l'état de ton cœur. Regarde l'état de ton cœur. Regarde le tas. Tu as des gens, tu, as des gens, tu veux faire un travail spirituel, tu as des gens dans ton cœur d'abord que tu gardes en rancune. Tu as des gens en cœur que tu gardes en rancune. Tu fais un travail spirituel, mais tu as des gens en cœur que tu gardes en rancune. Tu as des enfants que tu maltraites. Dieu regarde le cœur. Peu importe ce que tu fais, Dieu regarde le cœur. Même quand tu pries là, c'est ta foi et ton cœur. Si tu pries comme je suis en train de parler, ce sont des mots par intelligence. Tu places tes mots dans la prière. Écoute, c'est pas ça la prière. C'est le cœur que Dieu regarde. C'est le cœur que Dieu regarde. La base de ses commandements, c'est l'amour. La base de ses commandements, c'est l'amour. Une fois que tu vas faire ça. Je vous donne des principes. Soyez en paix avec des gens. Pratiquez l'amour. Jeûnez. Priez. Mettez. Ceux qui ont des kits, ce qui ont des... Faites, mettez en pratique les enseignements qu'on vous donne. Moi, je vous dis, les prochaines heures et les prochains jours, vous allez entendre des témoignages. Restez connectés. Je sais qu'il y a des gens qui m'entendent et qui sont des vrais rois et des vraies reines. Vous savez de quoi je parle. Ceux là qui vous savez de quoi je parle. Arrêtez d'être égoïste. Arrêtez d'être pessimiste et négatif. Que, ah pourquoi, pourquoi, pourquoi Assez-toi, médite. Prends ton stylo, prends ta feuille. Pause. Prends ton stylo, prends ton notebook. Si tu as un notebook, si tu as une feuille, si tu as un papier, si tu as quoi, qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie Pourquoi j'ai fait ceci Pourquoi Pourquoi Essaye. Le travail personnel. Le travail sur toi-même. Fais une analyse sur toi-même. Fais une analyse sur toi-même. Tu n'es pas fatigué de tourner en rond. Vous pensez que ces hommes riches-là, ces milliardaires-là, tous ces milliardaires que vous voyez là, <rire> vous pensez que tous ces milliardaires que vous voyez là, attendez, ce sont des hommes très spirituels. Quand tu vois un homme qui a de l'argent là assis, il est spirituel. Quand tu vois une femme qui a de l'argent là assise, elle est spirituelle pas compris ça attends toujours les 50 ou les 100 millions là ça va venir ça peut venir mais c'est dieu qui conserve dieu donne il faut protéger pour qu'il protège il faut que tu gardes ton alliance il faut que tu gardes ton intimité avec lui est ce que vous ne comprenez pas pourquoi vous ne comprenez pas il va te donner c'est lui qui donne et c'est lui qui prend c'est dieu il peut te donner les 50 ou les 100 millions, les 200 millions que tu demandes, Mais est-ce que les sorciers vont te laisser Parce qu'il y a celui-là qui a fait qui est participé, un verset de sang quelque part. Il a tué son enfant. Il ne dort pas la nuit. Le serpent le visite chaque jour. Il ne dort pas la nuit. Parce que quoi Il veut 100 millions. Les 100 millions que toi tu as, que Dieu t'a donné gratuitement. Comme il ne va pas te jalouser, il ne va pas te menacer. Comme il ne va pas attaquer tes finances. Voilà pourquoi garde ta relation avec Dieu. Il protège tes finances. C'est lui qui donne. Voilà pourquoi, en même temps, tous les rois, tous les rois que Dieu a élus sur son peuple, lorsqu'ils désobéissaient, Dieu les enlevait tout ça. Oui, Dieu t'enlève tout. Gardez votre intimité, gardez votre alliance. Certains d'entre vous vont faire des, des. Dieu est sensible. Es, je vais vous donner un secret dans l'accomplissement des choses. Dieu est sensible à ce qu'on appelle le contrat. Dieu fonctionne par contrat. accepte un peu. Prie. Prends ton jeûne. Seigneur, si tu me donnes ceci, je fais ça pour toi. Si tu me donnes ceci, je fais ça pour toi. Il est sensible au contrat. Un, il fait le contrat. Et il est jaloux. C'est le contrat. Maintenant, respecte ton contrat. Quand tu respectes ta part de contrat, peut-être toi dans ta vie, ça n'avance pas parce que tu as, fait, tu as promis quelque chose à Dieu. Même quand tu étais petit dans ton passé et tu ne l'honores pas. C'est le contrat. Respecte ton contrat. Il va respecter le sien Parce qu'il ne ment pas. Il a dit. Ceux qui viennent à moi mangeront les meilleurs fruits. Leur feuillage resteront toujours verts. Ils sont comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau. Et le feuillage restera toujours vert. Ils vont produire en abondance. Tu penses qu'il t'a créé pour que tu souffres je ne suis pas là pour motiver quelqu'un. Je vous dis simplement la vérité. Et je suis conduit par le Saint-Esprit. Deux, je vous montre les stratégies que l'ennemi fait pour vous déstabiliser. Certains d'entre vous, vous êtes dans une phase spirituelle. Et à chaque fois, vous tombez. Lorsque vous êtes dans une phase spirituelle, qu'est-ce que l'ennemi fait généralement Il vient mettre de la peur ou de, il utilise la peur. Tu vas voir que c'est quand tu es en train de gêner que les portes se ferment. Comme j'ai expliqué le cas de, de ma soeur, de la reine, d'une autre reine. Que certaines portes se ferment. Tu vas dire Ah, pourquoi Parce que tu es en train de te charger tu donnes la puissance à ton esprit tu es en train de les combattre. Hein? Et eux aussi font pareil. Maintenant, quand il y a une difficulté, à chaque fois qu'il y a une difficulté, c'est parce qu'il y a un coffre qui est prêt à être ouvert. Il y a une porte qui est prête à être ouvert, mais il y a un Goliath devant que tu dois déraciner. D'où tu dois monter d'un cran. Il y a un Goliath devant que tu dois enlever. Il y a une porte qui est prête à être ouverte. Elle m'a dit, ah, ah, c'est là c'est bloqué. Oh, même le truc, je ne sais pas quand j'ai commencé à me laver. J'ai commencé, pap, pap, pap, Alors, on a dit ceci, on a dit ceci. Ouais. Elle dit, ma soeur, c'est rien du tout. Accompagne, cela fait trois jours à sec. Reste, reste consacré Elle est restée chez elle. Quand on dit jeûne, on dit trois jours à sec, on dit ceci. Ok? Trois jours sans manger, sans boire. Elle est restée chez elle. Ce n'est pas que tu dors, tu dors. Tu passes un an et que tu ne manges pas. Tu restes là, tu dors. Ça veut dire que tu prends ta Bible, tu lis. Ok? Tu as ton kit, tu as, tu as ton, ton kit déblocage, ton sel, ton, ton donne-moi tout, le produit que tu as acheté. Tu médites aussi. Tu médites. C'est le moment que tu dois respecter Zaïd 54, de secret du jeûne. Tu dois faire l'effort de n'insulter personne. Voilà pourquoi on regarde le cas du cœur. N'insulte personne. On te fait un mouf, ne dis rien. Ne dis rien. Vous ne savez pas que l'amour donne la paix. Quand vous aimez les gens, c est, c est, as dit, vous, vous ne vieillissez même pas. Tu es rajeunis, tu es tout le temps jeune, tu es souriant. Tu as une certaine paix. Rien ne peut voler ta paix. Le diable, c'est un voleur de paix. Quand il arrache la paix d'un homme. Sa vie de prière baisse. Sa vie de prière baisse. Sa foi baisse. C'est ça quand j'entends parler des. J'ai bien voir des gens dire. Difficile, c'est ceci, c'est cela. J'ai dit, mais si les gens s'y peuvent comprendre la capacité, le potentiel que Dieu a mis en eux, vous êtes plus fort. Il vous a fait à son image. Vous écoutez vous êtes plus fort que le diable, vous êtes plus fort que lui, vous êtes plus fort que ces vampires et ses sorciers. Vous avez le potentiel en vous. Ta parole là, c'est une épée à double tranchant. Il t'a fait à son image. Voilà pourquoi quand vos mères vous maudissent, elles disent je te maudis, ça porte. La parole d'un homme est très dangereuse. Maintenant, pourquoi la mère dit que quand une mère te dit je te maudis, ça porte Parce qu'elle est choquée et elle a mis le cœur dessus. Elle a mis le cœur dessus. Elle a dit je m'audis avec le cœur. Donc elle était choquée parce que tu as fait ta maudit avec le cœur. Donc tout son être t'a maudit. Voilà pourquoi ça porte. C'est la même chose avec la prière. Quand tu déclares là c'est le cœur. Tu... Écoutez Dieu est sensible aux larmes. Parfois même je me mets comme ça à marcher. Dis Seigneur quelle est cette situation que cette femme traverse Quelle est cette situation que cet homme traverse Quelle est cette situation Il est sensible aux larmes. Et à chaque fois que tu traverses une situation, rappelle-toi toujours de ton passé. Combien tu as traversé, il t'a sorti de là. Voilà ce qui te bosse. Ah oui, regarde ton parcours. Regarde ton parcours. Ah oui, regarde ton parcours, mon frère. Regarde ton parcours, roi. Reine, regarde ton parcours. Regarde tout ce que tu as traversé. Tu es aujourd'hui? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Partagez. Partagez le live. Partagez le live. Il y a des gens comme vous qui ont besoin de cette, de, de ce... Écoutez, il y a des gens comme vous qui ont besoin de connaître, de connaître certaines choses. Il y a des gens comme vous qui sont dans des situations ils ne connaissent pas. Vous avez écoutez, hein, Ce qui est choquant dans tout ça, c'est que moi, vous qui connaissiez la vérité, vous serez doublement plus jugés que ceux qui ne connaissent pas. Donc même nos pasteurs, nos prophètes, nos hommes et tous les sacrificateurs que Dieu a mandatés dans différents ministères sur la terre. Oui, ils seront doublement jugés. Pourquoi? Plus tu sais, plus ça devient dangereux. Plus tu sais, plus ça devient dangereux. Parce que Dieu devient exigeant. Mais tu as sa grâce et sa faveur en abondance. Voilà. Donc... Veillez sur votre spiritualité Je vais tirer vos oreilles Quand vous commencez un travail spirituel Vous avez vu les prières qu'on a, on a, on a évoquées Vous avez vu quand vous vous lavez avec le sel Vous prenez des kits d'attraction, des kits de d'éblocage Vous faites des consultations Vous prenez des kits Vous prenez des kits de commerce, des kits d'attraction, des kits de d'éblocage L'ennemi de nos jours utilise des armes Et Dieu aussi donne des armes déjà matérielles C'est ce que vous ne comprenez pas Voilà pourquoi on donne des kits Dieu inspire ses enfants par des armes matérielles Il y a un prophète euh, euh, au, au Gabon, il s'appelle Emmanuel Zomba. Il a fait un culte prophétique. J'ai vu son culte prophétique, il a utilisé du sel. Il a utilisé du sel. Il a du parfum, il bénit. Pourquoi on prend de l'eau, on bénit Dieu ici utilise des armes qui sont matérielles. Pour ceux qui ne comprennent pas, il inspire ses enfants. Même l'huile d'onction. Sinon, l'huile allait couler de nos mains, oui. L'huile allait couler des mains des prophètes. Il prend aussi, il donne que voilà. Je bénis cette huile. Je mets cette huile d'onction sur toi. Et puis, quand vous commencez un travail spirituel, vous prenez vos kits, vous prenez vos kits de déblocage, de lavage, tout ça. Ce sont des forces que vous combattez. Vous ne devez pas dormir. Sachez que quand vous avez levé les sujets de prière, C'est certains qu'on commence à voir les manifestations à partir d'aujourd'hui. Si vous dormez. Sur ça, avant de poser tes pieds au sol, fais ton bain spirituel, fais ton lavage, mets des prières avec foi, avant de dormir, fais, ouvre toujours la porte de ta maison avec, avec ton bain et ta prière, ferme la porte avant de dormir avec ton bain et ta prière. C'est important. Vous pouvez commencer, commencer un travail spirituel, vous prier. C'est pour ça que, hein, certains m'ont dit que pourquoi ça n'avance pas du plus, pourquoi ça n'échappe. pas. on prie, on fait ceci, on fait cela tout le temps. Tu as prié, qu'est-ce que tu as prié? Bon, allons-y. Tu as prié quoi? Je veux que ma vie soit... Seigneur, débloque ma vie, je déclare que les forces sataniques, Oui, tu as prié tout ça. Regarde, tu as déclaré que les forces sataniques te laissent. Tu as déclaré l'ouverture de tes portes financières. Tu es en train d'arracher ce que la terre t'a pris. Là, on a enterré ton nom. Tu es en train de détruire les hôtels jusqu'à les réserves. Parce que oui, les sorciers ont les réserves. Les enfants qui prennent les relèves, ils ont les réserves. Tu es en train de détruire tout ça. Maintenant, après, tu dors encore dessus. Donc, comme tu as prié une fois là, ça va. C'est fini. Comme tu as fait ton lavage une fois, ça va. Comme tu as pris ton kit une fois là, ça va. Tu as fait ton lavage une fois, c'est fini. Tu t'es lavé le sec une fois. Non, non, ma part, ça va. C'est bon, je suis guéri. Tu as levé des sujets de combat et c'est fini. Tu t'es lavé avec les armes que Dieu t'a données une fois et c'est fini. Certains ont pris les kits, ça fait un mois. D'autres, c'est même fini je ne parle pas pour vous faire de marketing quoi que ce soit hein. ceux qui comprennent, comprennent ceux qui veulent se déconnecter, qui se déconnectent je parle à ceux et celles, qui entendent et qui savent de quoi je parle maman pardon le power back là avec le pardon je parle à ceux-là qui savent de quoi je parle c'est le tien Ceux qui veulent se déconnecter, se déconnectent. Vous n'avez pas encore compris. Mais ceux-là qui, ceux qui, vont, qui vont mettre en pratique ceux-là qui vont mettre en pratique et les astuces acheter les kits. Tu acheté ton kit, ça fait combien de temps Dis-moi. Tu acheté ton kit, ça fait combien de temps tu as fait ton lavage et ça fait combien de temps Tu as fait ton lavage, ça fait combien de temps Tu t'es lavé avec le sel combien de fois Marie, je me suis lavé avec le sel. Tu as fait combien de fois tu comptes, même. Jusqu'à hein. tu comptes. Jusqu'à tu comptes. Tu veux que tu as ça, mais tu comptes le nombre de fois. Écoutez, les sorciers parmi vous, ils ont fait les sacrifices de bœufs sur vous. On te demande de faire le sacrifice, de de donner la dîme. Ramenez. Ramenez. Ramenez, euh, ramenez euh, vos dîmes à la maison de Dieu. Ramenez. Que le Saint-Esprit me rappelle cette parole biblique. Les dîmes, tu as donné ta dîme combien de fois Ceci. Tu as donné ta dîme combien de fois? Tu comptes le nombre de fois que tu t'es lavé. Tu comptes le nombre de fois que tu as payé le kit. La spiritualité, c'est la constance. Gardez le cap, sois focus. Maintenant, il ne suffit pas d'être spirituel. Il de faire que spirituel, il y a des objectifs de vie. Des objectifs spirituels, des objectifs professionnels, des objectifs financiers. Là où tu vas, l'important, ce n'est pas combien je, je gagne. L'important, l'important, l'important, écoutez bien, c'est où je vais. je vais, quelle est ma mission de vie qu'est-ce qu qui What? ce n'est pas comment je gagne mais c'est où je vais, c'est la bonne question pose-toi la question là maintenant là, où je vais et réponds-toi toi-même tu vas où c'est parce que tu ne sais pas où tu vas que tu négliges certaines choses dans ta vie tu vis au jour au jour. Tu n'as pas de plan. Tu n'as pas d'objectif. Bonjour à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Soyez abondamment bénis. Que la grâce et le Dieu vous localise. Que le Seigneur Jésus-Christ vous localise dans vos vies. Je déclare qu'il ouvre vos oreilles spirituelles. Je prophétise sur vous qu'il ouvre vos oreilles spirituelles, qu'il ouvre vos yeux spirituels. Et qu'il vous donne le discernement. Qu'il vous donne le discernement. Mon peuple périt par cause de sagesse. Quand quelqu'un vient il écrit. Euh, ma reine, je veux le kit, je, je veux le quitte, ceci, ceci, cela. » Quand la reine me montre souvent les messages, je dis que « quelqu'un veut le quitte, ceci, ceci, cela. » Après il te dit, il te sent qu'une autre phase. Tu penses que c'est pour qui que tu fais ça? Les décepticons là qui viennent tenter, qui viennent tenter, qui viennent tester le terrain. L'autre a répondu dernièrement, j'ai vu ça, il dit que même les choses de John Payne. C'est cette limitation-là qui vous bloque. On fait des, des sacrifices de taureaux, de bœufs sur toi Vous savez combien de personnes quittent de l'euro, des États-Unis, pour venir faire les rites dans leur village Oui, les ancêtres. Qui est ton ancêtre, Abraham, Moïse, tes pères? et tes, tes Ce sont pas les lignes, ce sont pas les enfants, ce sont pas les, les, les, les, les, les, les, les, la postérité d'Abraham. Tu es d'où tu es né par, tu, tu, tu es vraiment de Dieu, vraiment de Dieu, vraiment de Dieu. Si c'est ma tête que tu es venu voir, regarde ma tête. Tu si c'est mes cheveux que tu es venu voir, ou bien rire, regarde, tu ris, tu fais ce que tu veux. Et sais qu'il y a plein de décepticons là. Mais on avance. On avance. Roy et reine, on avance. Continue à, à juger les gens. Quand tu juges, écoutez, hein, je vais vous dire une chose. Quand tu juges quelqu'un, hein, tu es en train de dire que cette personne est au-dessus de toi. C'est ce que tu ne sais pas. De tu, es tu es en train de déclarer que cette personne est au-dessus de moi. Quand tu es jaloux de quelqu'un, tu es en train de déclarer que cette personne est au-dessus de toi. Laissez l'histoire des jalousies. C'est que tu l'as fait à trois personnes. Il y a trois catégories de personnes. Il y a ceux qui sont plus petits que toi. Il y a ceux qui sont au même niveau que toi. Et il y a ceux qui sont au-dessus de toi. Ceux qui sont plus petits que toi. Ceux qui sont au même niveau que toi. C'est avec eux que tu dois collaborer pour avancer. C'est avec eux que tu dois euh, voilà, partager des trucs pour avancer Maintenant, ceux qui sont plus petits de toi doivent copier Tu dois leur montrer le bon exemple Ils prennent l'exemple de toi, tu dois leur montrer le bon exemple Et ceux qui sont au-dessus de toi, ceux qui sont âgés que toi Ils ont une certaine expérience de vie Parfois l'âge ne détermine pas l'expérience Parfois, vous comprenez de quoi je vais parler Eux aussi, tu dois copier l'exemple Tu dois suivre leur modèle Laissez la procrastination, laissez la médisance, laissez tout ça. Ça te sert à quoi Va, tu t'assois, fais ton travail, tu t'assois chez toi, tu médites, tu fais tes trucs, concentre-toi sur ta vie. Tu veux gagner des millions, tu veux gagner des milliards, mais tu es en train de bavarder, de, de juger quelqu'un, tu es en train de, de, de, de, de blasphémer sur quelqu'un, tu es en train de, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, tu fais quoi de ta vie on vous parle des kits déblocage simple déblocage plus plus des kits déblocage simple déblocage plus plus on te parle de ça tu penses que c'est l'huile qu'on va au marché on te donne le sel on te montre un sel tu penses de le sel qu'on va au marché oui le sel qu'on va au marché c'est oui chaque chose a la particularité on te donne le donne-moi tout tu penses que c'est qu'on a fait on a fait ah non non Écoutez, je vais vous dire une parole. Il a dit des faux prophètes. J'ai dit des faux prophètes. Des faux prophètes. Oui. Des filles et des filles de Jézabel vont venir devant vous parler. Vous Prophétiser, parler même à mon nom. Oui, ils vont venir parler à mon nom. Ok, tu as fait le lavage combien de fois Tu as pris ton kit combien de fois Tu comptes. Je dis même combien de fois. Donc toi, tu es en train de compter. La le, quand tu as dans le spirituel, je le répète encore. Tu dois veiller, tu dois être au constant. Si ton kit attraction fini? ton kit fondation finit. Tu dois, si tu au moins un mois, au moins, peut-être un mois, chaque un mois, tu, tu renouvelles. Pourquoi? Il ne faut pas dormir, il ne faut pas laisser l'espace à l'ennemi. Parce que quand tu dors, il sème. Ta vie, spirituelle, ta vie de prière. dort. il vient il sème sa part. Donc il vient ravager. C'est comme une, euh, je sais pas. Tu as, tu as planté dans ton champ, mais tu n'as pas mis de clôture. Tu n'as pas mis euh, je sais pas de, de protection pour que les oiseaux les je sais pas ceux qui mangent ton ta ta ta ta ta, ta euh, Tu qui mangent ta, ta comment je vais dire ta, ta production. ce que tu dois produire euh, ta production. Je vais dire ça comme ça. Bah bon, il ils entrent ils ravagent, ils ravagent tout. Tu as semé mais tu n'as pas protégé. Tu dois veiller tout le temps. Tu vas avoir 100 millions. Oui. Tu sais comment les francs-maçons, là. Les rosé là. Je m'adresse à eux. S'ils sont là. où oui, ils sont où, là. Je sais que vous entendez les décepticons. Vous les sorciers, là. Vous savez comment Vous savez comment, eux, là, ils ne dorment pas la nuit. Le diable dit, Dieu, frappent sur les têtes. Ils attendent l'apparition du serpent pour avoir les révélations. Vous savez comment ils font Et ils ne dorment pas. Hein. Voilà pourquoi le monde est des sorciers, même les vampires, là, les pratiquants, les marabouts, tout cela. Là, tout là. cela. Ils ne dorment pas. Combien de fois, toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, toi, lumière, toi, roi, toi, reine, tu dors. Tu sleep. Oh là là. Hmm. Ok. La reine a dit que vendredi, il y a, vendredi c'est aujourd'hui je pense, méditation. il y a méditation, 21h, 21 il y a méditation à 21h, elle a donné le lien, Sur si, ceux qui suivent bien les postes et qui cliquent et prennent la peine de voir, il y a de, elle a donné le lien dans un post pour le groupe de méditation, c'est une méditation. Elle a donné des, des, des, des principes, des principes. Tu dois avoir ton stylo, tu dois avoir ton ton blog. Ton bloc. Tu dois te laver au moins quelques minutes avant ta méditation. Tu dois être dans, mais dans les conditions, pas de bruit, tout, tout, tout. Tu dois t'asseoir, chez toi pour la méditation. 21 h l'heure de méditation. Elle a parlé, certains en ont répondu, c'est 15 000 francs le mois. On a dit la première séance est gratuite, qui est vendredi. L'esprit de Dieu a dit, mettez ça gratuitement pour le moment. Le jour qu'elle va décider que voilà, bien que Dieu va décider, ce n'est pas elle. Le Dieu que Dieu va décider mettre à cœur que voilà. Faites comme ça, elle va faire. Le tout ce que vous voulez, comme je dis toujours, d'autres payent les bœufs, ils mettent sur vos têtes. Mais vous, vous ne voulez rien dépenser. D'autres a dit dernièrement que, oh, même l'affaire de Dieu, on met l'argent dedans. On paye le cas ici avec quoi le sel que tu utilises là On paye ça, on ramasse ça L'eau que tu bois chez toi là L'eau, l'eau que tu te laves avec là Même que tu te laves avec Tu ramasses ça Non dis moi aussi C'est pour payer ce quoi veut Dieu C'est pour payer ce que C'est pour fabriquer, c'est pour mettre à votre disposition Ce que Dieu A décidé Le moyen par lequel Dieu a décidé de vous débloquer, de vous bénir. On va encore expliquer tout ça On va encore expliquer Bon, je ne suis pas venu pour donner l'explication, pour m'excuser, hein, ou pour euh, faire quoi que ce soit. Je ne suis pas venu pour ça. Ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui veulent acheter, achètent. Ceux qui veulent, c'est votre problème. Nous, on avance. Pour ceux qui sont au Canada, en Amérique ou au Canada, nous sommes basés. Gabon. Appelez le Gabon. Ceux qui sont au Gabon, appelez le Gabon. WhatsApp ou appel, appelez, il y a le numéro du Gabon. Cameroun, appelez. Peu importe le pays où vous trouvez. J'ai dit le lien de la méditation de vendredi, c'est dans le poste de la reine. Elle est habillée en, en habit spirituel blanc. Elle a écrit, vous cliquez sur la... Sur la comme on écrit souvent au-dessus d'une vidéo là. Vous cliquez sur l'écriture, vous allez voir le lien, vous le lisez, vous allez voir le lien en bas. C'est parce que, oui, vous ne connaissez pas parce que vous ne... Vous, vous, vous feuilletez seulement. Vous ne vous intéressez... Vous feuilletez seulement. Bah, allez-y feuilletez, continuez à feuilleter. Nous, on avance. Ceux qui mettent en pratique, mettent en pratique. On avance. Il y a des séances de coaching. Il y a le coaching. Certains d'entre vous ont les dons, mais ne savent pas comment les aiguiser, ne savent pas comment les révéler. Certains ont, pas de, surtout ont des missions de vie, mais ne savent pas. Certains d'entre vous <rire> Oh là là. Il y a des coachings. Certains d'entre vous ont des puissants dons à l'intérieur d'eux que l'ennemi vient voler à chaque fois vous pensez qu'on dit qu'on qu vole le toit de quelqu'un on vous pensez que c'est quoi on met le voile sur ta face un voile noir tu penses que c'est quoi partout là où tu prends on ne te prend pas tu peux pas à l'emploi on ne te prend pas pourtant tu as les, les longs diplômes tu as les études tu as, tu as tout fait tu as le doctorat le master tu, as, tu, as, tu, tu, es, même, tu es même docteur docteur euh, je ne sais pas trop quoi je ne sais pas mais vous dormez. Écoutez bien, on a volé ton étoile. Comment on a volé? On est venu devant toi, on a pris comme ça. On est venu de toi, on a, on a enlevé, on a pris ça comme ça, on a dit qu'on on part avec. C'est spirituel. Dormez. On entre dans vos rêves. Vous ne priez pas. Ok. Bon. Soyez abondamment béni. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. N'ayez pas l'habitude que euh, si à chaque fois, soyez radical, soyez des personnes radicales, soyez des personnes radicales. Prenez une décision, accrochez-vous sur cette décision. Tu veux que ta vie change. Pour sois radical. tu veux que ta vie soit radicale, soit radicale, soit focus, soit euh, discipliné. tu ne veux pas vouloir un mari, tu as 50 actuellement, tu as 50 dans ton répertoire. tu es en train de je ne sais pas trop quoi, ben, je ne sais pas, je ne sais pas. Soyez discipliné un peu. Que ce soit sentimentalement, spirituellement, financièrement. Soyez discipliné dans votre vie. Il faut savoir tout ça. Je vous en prie. Ça me fait mal de voir des gens qui disent que j'ai un problème. Ma vie n'avance pas. Je vous en prie, je vous en supplie. Veillez sur votre spiritualité. Le diable ne dort pas sur vous. Je vous en prie. Ha. Ok. Bon. Soyez bénis, soyez bénis à tous, soyez bénis et restez vraiment concentrés spirituellement. Le combat que vous avez commencé à mener, c'est le début du combat. Et quand on dit on commence à détruire les fondations, détruire ceci, les liens sataniques et maléfiques, tout ça, tout, tout ça, ce sont des prières, on appelle ça des prières de combat, des prières de destruction. Et quand tu fais des prières de combat et de destruction, tu dois continuer, tu dois continuer et tu dois appeler aussi la bénédiction sur toi. Si tu ne continues pas, tu auras s'aimé, tu auras enlevé, mais écoutez. Tu... On détruit, on sème. La sémence, c'est faire le don. Tu fais les dons, euh, tu sèmes à travers euh, euh, ton amour que tu partages aux gens. Tu sèmes à travers euh, euh, ta relation avec Dieu. Euh, tu sèmes, il faut s'aimer. Quand tu détruis, tu dois s'aimer des nouvelles choses, des belles choses, des bonnes choses autour de toi, dans ta vie. Et quand tu finis de s'aimer, tu dois protéger, veiller à ce que soit soit toujours protégé, mettre toujours la protection. Donc, veillez continuellement sur votre sanctification achetez vos produits faites des jeux faites vos constats faites vos lavages faites vos lavages sans vie je, sans vous je, je vis sans vous la reine vit c'est juste que vous comprenez un ministère ok veillez sur vous veillez sur vos enfants vos enfants là ne connaissent rien si vous, toi la mère tu dors sur ta vie tes enfants là c'est comment ok j'ai même assez parlé donc euh, bye bye soyez bénis abondamment je déclare qu'en cette en cette fin de semaine je vous localise puissamment la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent. La coupe déborde en, avant, en abondance. Ceux qui sont malades sont guéris là où vous êtes, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que vos portes s'ouvrent, et que toute porte qui est fermée et qui doit être ouverte soit ouverte. Je déclare que vos cieux soient ouverts maintenant. Je déclare et je relâche l'abondance financière dans vos vies. Recevez votre miracle recevez votre bénédiction par ton amène. Tu reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bye bye, bye bye, bye bye. On fait comment bah...